C'est bon, ça enregistre. Ah, avec les autres étudiants, bah, euh, comme j'étais dans une petite promo, on était euh, quoi 150 200 à peu près. Euh, bah, ça se passait super bien, on s'entendait bien. Enfin, euh, oui, ils étaient au courant que, de tout, quoi. Euh, donc euh, non, ça allait. Après, avec les responsables, c'est pareil, ça allait super bien. Bah là je les ai pas parce que c'est euh, les bandes lumineuses là, sur les côtés <rire> euh, c'est des... moi qui les ai choisies parce que du coup bah, j'aime bien la... le spectre de lumière que ça fait et c'est des lampes qui me dérangent pas mais sinon euh, ouais je les ai quasiment tout le temps même à l'intérieur j'ai des lunettes polarisées en fait au début j'ai chaud et froid et je tremble et j'arrête pas de bailler. Genre une fois je me suis déboîtée à la mâchoire, tellement je baillais. Et euh... après euh... je commence à être beaucoup enfin, hyper sensible à la lumière, au, au bruit, euh... au toucher à tout ce qui m'entoure. Et après là j'ai vraiment le mal de crâne qui arrive d'un seul côté, qui souvent ça... ça balance en fait entre la droite et la gauche et ça se fixe à un seul côté et une fois que c'est fixé je sais que là c'est bon je vais, je vais avoir super mal je vais mourir quoi <rire> <Okay>. <rire> si je réponds dormir en cours ça passe euh, si jamais ça va trop mal euh, bah, bon, bah, enfin je vais à la médecine préventive pour euh, pouvoir m'allonger et cette année j'ai obtenu un logement sur le campus donc je vais pouvoir me rentrer, me reposer le midi. Et si ça va vraiment mal, je vais pouvoir rentrer aussi chez moi. Et plus avoir une heure de transport pour rentrer. Aux gens qui sont migraineux, bah déjà, euh, bon courage. Hein. Euh, et que bah, ça finira par passer un jour ou l'autre. J'espère pour vous. Et que ça passera pas parce que c'est vraiment de la merde. Et vous êtes vraiment dans une merde sans nom. Et moi aussi. Et putain de bon courage. <rire> non, je vais pas me dire ça parce que. Derrière moi, là, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.